Bonjour à tous, c'est Christophe. J'ai décidé de refaire mon bureau, ne désirant pas poncer tout ce lambris, j'ai décidé d'utiliser une peinture V33 spéciale rénovation. Comme vous le voyez, j'ai donc toutes les portes de placard, les poutres, le lambris, le radiateur en ferraille et le plafond à repeindre avec cette peinture V33 multi support Comme vous pouvez le constater, une fois le produit et la peinture bien mélangés, celle-ci devient bien fluide et homogène. Je commence donc par peindre toutes les rainures du lambris. Je vous montre le résultat de la première couche sur du lambris marron foncé. Comme vous constatez, il faut une deuxième couche. J'ai fait comme sur le pot, j'ai attendu 6 heures pour donner la deuxième couche. Voilà la fin des travaux. Comme vous le voyez, j'ai passé deux couches sur la couleur lin qui est sur les murs. Comme vous pouvez le constater, le rendu est parfait. Cette peinture est très agréable à poser, sèche très vite et surtout n'a quasiment aucune odeur. Je suis très satisfait de cette peinture qui a bien recouvert tout le marron foncé qui était dans cette chambre.